L'utilisation d'une source d'énergie est nécessaire pour chauffer, éclairer ou mettre en mouvement. De nombreux dispositifs de la vie quotidienne utilisent l'énergie chimique. Lors de transformations chimiques, comme une combustion, l'énergie chimique est convertie en d'autres formes d'énergie. Prenons par exemple la combustion du méthane, CH4. Une molécule de méthane réagit avec deux molécules de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone et deux molécules d'eau. Lors de cette transformation chimique, des molécules sont détruites et d'autres sont formées. Cette réaction s'accompagne d'énergie thermique. Mais qu'est-ce que l'énergie chimique L'énergie chimique est stockée dans la matière. Elle est associée aux transformations chimiques Lorsque les atomes se réarrangent pour former de nouvelles molécules, elle est convertie en d'autres formes d'énergie. Voici quelques exemples de transformations qui vont utiliser cette énergie chimique. Notre organisme va utiliser l'énergie contenue dans les aliments pour ses propres besoins comme l'activité des organes, le maintien de la température corporelle ou tout simplement, dès que nous avons besoin d'effectuer un mouvement, nous allons faire fonctionner nos muscles. Au niveau de ceci, lorsque les nutriments réagissent avec le dioxygène, l'énergie chimique est convertie en énergie cinétique et en énergie thermique. C'est au cours de la digestion que les aliments vont subir des transformations chimiques. Pour exprimer la valeur énergétique des aliments, on utilise la calorie, une autre unité d'énergie. Une calorie est égale à 4,18 joules. Pour information, une barre énergétique contient environ 250 kcal. Certains organismes vivants sont capables de produire et d'émettre de la lumière. Elle résulte d'une transformation chimique au cours de laquelle l'énergie chimique est convertie en énergie lumineuse. Ce phénomène s'appelle la bioluminescence. Le moteur à combustion, que l'on appelle aussi moteur thermique, est utilisé pour la propulsion de véhicules, voitures, avions à hélice, bateaux, ou pour le fonctionnement d'outils, tronçonneuses, tondeuses à gazon. C'est la combustion de l'essence dans le dioxygène de l'air qui forme des gaz chauds qui vont pousser le piston. Ce dernier entraîne le mouvement de l'ensemble biel-manivelle. L'énergie chimique est convertie par le moteur en énergie cinétique et en énergie thermique. Grâce à la chlorophylle, un pigment vert qui colore les feuilles, les plantes captent la lumière du soleil. Elles vont utiliser l'énergie de cette lumière pour transformer l'eau qu'elles puisent dans le sol et le dioxyde de carbone de l'air. Elles fabriquent ainsi de la nourriture et rejettent de l'oxygène. Ce processus s'appelle la photosynthèse. La conversion de l'énergie permet d'écrire les bilans suivants. Pour le muscle, l'énergie chimique est convertie en énergie cinétique et en énergie thermique. Pour les champignons, l'énergie chimique est convertie en énergie lumineuse. Pour le moteur à combustion, l'énergie chimique est convertie en énergie cinétique et en énergie thermique. Pour la plante, l'énergie lumineuse est convertie en énergie chimique et en énergie thermique. Rappelons que l'énergie se conserve. On évoque par abus de langage des productions ou des pertes d'énergie. Ce n'est pas rigoureusement exact car l'énergie se conserve. L'énergie n'est pas produite mais convertie d'une forme en une autre. L'énergie n'est pas perdue, elle ne disparaît pas, mais certaines formes obtenues ne sont pas utilisées. On parle alors d'énergie utile. La pile à colonne de volta, ou pile voltaïque, ou encore pile volta, fut la première pile électrique. Elle a été inventée par Alessandro Volta, né à comme en 1745, qui publia un article à ce sujet en 1800. Une pile électrochimique est constituée de deux métaux différents plongés dans un électrolyte, c'est-à-dire une solution ionique. Dans une pile, l'énergie mise en jeu provient d'une transformation chimique. Lorsque la pile fonctionne, l'énergie chimique initialement contenue dans les réactifs est convertie en énergie électrique et thermique. Les réactifs constituent donc le réservoir d'énergie chimique, leur consommation entraîne l'usure de la pile. Rappelons enfin que les piles et les accumulateurs doivent être déposés dans des bacs de collecte afin d'être recyclés. Certains d'entre eux contiennent des substances nocives pour la santé et l'environnement et les métaux utilisés pour leur fabrication ne constituent pas une ressource inépuisable. On préférera souvent utiliser des accumulateurs, c'est-à-dire des piles rechargeables, pour des raisons économiques et environnementales.